Le système de mise en relation euh, est un matching qui est massivement multidimensionnel mais par contre qui se base sur des critères qui sont totalement pragmatiques, à savoir euh, des compétences, évidemment, on ne fait pas d'impaires, des qualités humaines qui sont affectées par un test de personnalité, des prérequis métiers exprimés sous la forme d'un de questionnaire, des prétentions salariales, une distance géographique au poste, etc. Tous les, tous les signaux discriminants sont exclus.